Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui c'est pas une vidéo de frelons, les frelons vous savez c'est fini Là on est sur des blattes, donc je vais faire une intervention dans une, un petit appartement qui doit faire 50-60 mètres carrés à peu près, euh, où c'est envahi de blattes Donc on va commencer par un premier traitement avec du gel, Goliath gel le plus important, le meilleur produit au monde et après on finira par une pulvérisation avec le pulvé Allez, je vais vous montrer un peu euh, le problème de terre de hein, tout ce qu'il y a. On va commencer par la salle de bain. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous allez voir, mais... Dans le coin de la porte, il y a pas mal de blattes. C'est toujours des endroits où ils aiment bien se mettre. Donc, si on rentre à l'intérieur, qu'on pousse derrière la porte, ben, on va en voir quelques-unes. Regardez. On en a vraiment de là. Et derrière les gaines... C'est exactement pareil. Donc, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Donc après c'est pareil. Vous avez tous les éléments de, de meubles où ils aiment bien se mettre. Donc là, après, on est dans la cuisine. Donc essentiellement, les blattes c'est salle de bain et cuisine. C'est les endroits où il y en a le plus. Donc c'est pareil ici. Vous avez le comptoir. Sous les comptoirs, il y a toujours un petit espace. Et c'est des endroits où ils aiment bien se mettre. Ils cherchent tout le temps des coins sombres. Pour regarder par exemple, on est sur une bassine et on voit une blatte qui se promène toute seule. Alors on voit que c'est quand même bien encombré. Il y a quand même pas mal de. Ouais, c'est vraiment pas mal, pas mal. Il y a beaucoup de, de blattes dessous. Là je pense qu'il y en a eu plus d'une centaine. Alors vous allez peut-être pas le voir dans la vidéo, là, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est pareil, ça passe dessous tous ces meubles vous voyez en plus c'est des meubles fait maison donc euh, bah, c'est des cachettes idéales Là on est sur un bon cas Donc c'est pareil dans les placards, ça se met un peu partout Donc je vais me préparer Et je vais vous montrer ça, je vais mettre du gel Allez, je me prépare et je vous dis à de suite J'ai mis des gouttes un peu partout, tout en haut, le long de la porte. Si vous voyez bien, il y a déjà une blotte qui commence à manger. Je continue. Le frigo, on le tirera au dernier moment, hein, parce qu'on fera ça avec la pulvérisation, Donc là, on va faire tes meubles. vous voyez, toutes les petites charnières comme ça là, c'est des endroits où ils adorent y aller. Faut pas hésiter à mettre des gouttes. Hein. Là, bien entendu, à l'intérieur du placard, on ne, on ne mettra pas de produits liquide parce que, bon, ça reste quand même des produits quand même un peu dangereux. Donc, le produit liquide va être vraiment sur des endroits au niveau du sol, dans les plaintes, mais ça, ça sera enfin qu'on aura mis le gel un peu partout, toutes les charnières. bien bien que c'est bon vous avez vu le Goliath quand même à peine posé, de suite son dessus c'est vraiment attractif bon après vous avez vu j'ai mis des gouttes un peu partout faut pas hésiter à en mettre hein, vu le nombre de blattes ça fait pas très propre c'est vrai mais ça fait partie du traitement et là on est sur un autre meuble je vais vous montrer une autre petite cachette vous avez vu je vous ai trouvé des défrelons il vous trouvera toujours allez je vais vous donner à manger je suis sympa on tourne de l'autre côté et il y en a une autre vous voyez tous ces petits recoins vous voyez tous ces petits points noirs par terre c'est des crottes de blattes ça c'est pareil il faut mettre du gel un peu partout Regardez-moi toutes ces crottes de blattes. Tenez, ça va être bon pour vous, tout ça. Partez pas, partez pas. C'est pour vous, petite casse. te casses Donc c'est pareil, il ne faut surtout pas hésiter. Un hein, donner. Un peu partout. Vous allez voir que dans quelques minutes, ils se rendent dessus. Alors, il faut savoir une chose avec ce produit c'est que les blattes euh, se mangent elles-mêmes. Quand il y a une blatte qui est morte, ils viennent, ils viennent se manger en fait hein, ils mangent des blattes mortes. Hein. Donc automatiquement, une blatte qui est morte à cause du poison. Ben, L'autre va mourir aussi. Donc, je le répète, hein, c'est le meilleur produit au monde pour les blattes. Après, vous voyez les dessous de meubles, ils viennent bien se cacher derrière. En fait, aussi, il faut tous les recoins où il y a du sombre, il faut en mettre. Il ne faut pas hésiter, hésiter. Surtout quand vous en faites le premier passage, il faut savoir que là, il y aura, sûr, il y aura sûrement, et même c'est si sûr, un deuxième passage dans 15 jours. Parce qu'à mon avis, le Goliath Gel, il va vite disparaître. minimum ces deux passages pour les blattes faut se dire et après on voit s'il a besoin d'un troisième ou pas par rapport à ce qu'on verra sur le deuxième passage Alors ici c'est quand même rempli de gros coins c'est vraiment pas la cuisine top donc là on arrive ben, au niveau du autre hein, voilà c'est pareil il y a un moteur ça peut les attirer donc ici à mon avis toutes les cachettes sont bonnes à prendre Vraiment à mettre partout. Si je sais que c'est un produit qui coûte cher, mais si vous voulez du résultat, faut pas mettre trois gouttes. Il faut un mètre. C'est à vous de faire les tarifs nécessaires. Alors on voit ce petit placard qui doit être. Voilà, de petites blottes partout. C'est vraiment un truc de malade j'espère que vous allez bien me voir dans les images parce que c'est un peu sombre Voilà. c'est pareil, tiens ta fait une nourriture pour toi, c'est très bon c'est des vitamines c'est la base de caramel, pas, Alors là on est sous le meuble où il y a les microns. vous voyez toutes les antennes, en fait vous avez le plan de travail qui est au-dessus là, hop ça c'est le plan de travail, hop. et là on voit les antennes, en fait tout le long, je vais essayer de faire doucement tout le long, on voit des antennes dépasser. Excusez-moi, ça va être un peu flou de temps temps. Voilà. Encore des antennes tout le long. Le long, le long. Je vais avancer encore, encore, encore, encore. Regardez, oui, on en voit plein là. Tout le long du comptoir. C'est un envahi de blattes. Je pense qu'il y en a entre 100 et 200. rien qu'à cet endroit-là. Regardez, quand je vous disais que les charnières, ils adorent ça. Vous voyez, ça, c'est les trucs qu'ils adorent. Ils aiment bien rentrer ici, dans le bois, là. Regardez-moi au-dessus. Regardez-moi ça. voyez moi tout ce qu'il y a. Pas mal de petits en plus, hein. Allez, on passe de l'autre côté c'est exactement la même chose aussi, vous voyez la petite, le petit espace toujours entre les plans de travail c'est vraiment des endroits c'est sombre, ils adorent ça Allez, on met au fond aussi c'est rempli, rempli, rempli, rempli rempli de blattes regardez moi comment ça court C'est pas trois gouttes qu'il faut mettre, il faut pas hésiter à en mettre surtout quand vous tombez sur des interventions comme ça très très important alors une chose très importante aussi quand vous avez une société qui vient chez vous vous traitez des blades, qui utilise le Goliath ce produit là une chose très importante vous, client, il faut arrêter d'utiliser les bombes qui tuent les cafards parce que si vous mettez de la bombe sur le gel, vous allez l'annuler en fait. Le gel ne sera plus efficace. Donc ça c'est quelque chose de très important, je fais une pause sur ça. Vous allez voir qu'après moi je vais mettre un produit derrière, si je touche le gel, ça ne fera rien. qui n'aura pas l'efficacité du gel. Par contre, toutes les bombes qui vendent dans le commerce pour tuer les cafards, souvent les gens achètent ça en premier. Si vous arrosez la petite goutte marron que je mets, c'est sûr et certain qu'elle ne marchera plus. Donc à partir du moment où vous avez un professionnel qui vient traiter, il ne faut plus utiliser ces bombes. Voilà, c'était la, la petite pause de Dédé. Il y en a tout le long. Vous voyez de l'autre côté du comptoir, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Là, on va commencer à faire le tour du comptoir parce que c'est l'endroit où il y en a le plus On va essayer d'aller les faire sortir de là Après on mettra un produit liquide pour les faire sortir un maximum et produit un maximum Allez mange. Tu veux pas manger un petit peu Tu veux pas manger un petit peu T'as faim, toi Petit bébé T'as faim, petit bébé Regardez. Regardez les petits bébés, ils commencent à manger les petits bébés. Hum, mmh, que c'est beau vraiment pas hésiter parce que il y a tellement de blattes, c'est un truc de malade le nombre de blattes qu'il y a là-dedans et ils sont tous énormes on peut leur dire bon appétit hein. Dédé, là je vais tirer le frigo J'ai posé la GoPro par terre J'espère que vous allez bien voir les images Et vous allez voir comment ça court Ça court pas beaucoup. Alors, ça court pas beaucoup. Pas du tout, même. Je dirais presque pas. Je pense que la personne a dû mettre des produits, déjà, là, -vous. il y a beaucoup de cadavres. Et beaucoup d'hôtèques. Je sais pas si vous voyez les, les petits poignons. Les petites poches euh, un peu beige, c'est une hôtèque. Beaucoup de blattes mortes, à part elle. Donc, très, très important de tirer son frigo et de le nettoyer régulièrement. Vous voyez tout ça, c'est le moteur, ils aiment ça en fait. Parce qu'il y a de la chaleur et de l'humidité. Regardez-moi celle-là. La elle va poser sa poche quelque part. Ah oui, ils sont tous là, les blattes. Vous voyez tout ce qu'il y a ah voilà où ils se sont blanqués. Allez, on va mettre du Goliath. C'est chaud patate. Bon, les dd ça fait à peu près une demi-heure que je suis dans l'appartement en train de mettre du Goliath. Hein. D'accord, comme je vous avais dit, très bon produit de chez BASF. Moi, je prends ça parce que je suis sûr d'efficacité de et j'ai envie que mes clients soient contents quand je, quand je passe. Et là, je vais passer par la pulvérisation avec le le pulvée des défrelons hein. il est déjà plein, je viens de le remplir et j'utilise comme produit le Mythic 10 SC Vous voyez donc ce produit là en fait si par, euh, je vais traiter surtout les sols, les recoins tout ça mais si par malchance je touche une goutte du Goliath bien, ça ne va pas éliminer l'efficacité du Goliath ça ne changera rien du tout donc c'est très important de trouver un produit complémentaire à votre gel si vous prenez un autre produit qui peut euh, rendre votre gel non efficace, automatiquement votre intervention sera mal faite et le client ben, dira, oh, il ne travaille pas très bien ce mec. Vous voyez Donc très important de, le choix des produits. Renseignez-vous chez vos revendeurs de produits, qu'est-ce qui s'adapte, allez faire des formations, n'hésitez pas. Donc c'est pareil, c'est BASF. Donc pour les blattes, j'utilise ça. Je ne travaille pas qu'avec eux, j'ai d'autres fournisseurs, mais pour les blattes... Voilà. J'utilise ces deux produits et c'est très, très efficace. Après, on ne tombe pas tout le temps sur des interventions comme ça avec beaucoup de blattes. Des fois, il y en a beaucoup moins. On utilise le Goliath en deux fois, en deux passages, et c'est largement suffisant. Allez, on va regarder où sont les, les blattes. Regardez-moi ça, comment ils se régalent. Au bout de cinq minutes. Regardez-moi, Oh, c'est trop bon Les tous les petits, vous voyez, celle-là, sa poche elle est prête à tomber. Elle aussi, elle a une poche. Il faut savoir qu'il n'y a aucun produit qui tue les œufs de Blatt, donc il faut attendre que l'œuf il est clos pour qu'il puisse manger du produit et mourir. Et en fait ici, vous voyez, ils sont toutes petites, donc ils n'auront pas le temps d'arriver à l'âge adulte pour se reproduire. Et le but, c'est de donner du poison, du Goliath, le plus souvent possible pour éviter qu'ils deviennent des adultes et qu'ils aient le temps de se reproduire. Allez, on va passer à la pulvérisation. Allez, on va regarder ce que j'ai mis du produit. Regardez-moi comment ça sort. Regardez-moi ça. Regardez-moi comment ça sort. Regardez-moi tout ça. C'est pas un truc de malade. C'est pas un truc de malade tout ça. Le gros nid, le gros nid, il est vraiment là. Regardez-moi ça. Bon voilà les dédés, on arrive à la fin de la vidéo. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire des familles parce que j'adore ça. Et moi je vous dis très bientôt les dédés. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelan Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.